Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser euh, un tableau de nombres entiers. Pour faire ça, on va créer un projet, donc euh, console application, en langage C. Notre projet, on va le mettre dans un dossier qui s'appelle CDemo, et puis on va l'appeler par exemple multiple, parce que j'ai envie de regarder les multiples de certains nombres. Voilà, donc là, mon source il est créé. Euh, ok, alors la première chose qu'on va faire, on va déclarer un tableau. On va l'appeler mule, ou multi. Allez, oh, tiens, c'est pas mal, multi. On met des crochets et on donne le nombre d'éléments de ce tableau. Alors là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai une variable multi qui va pouvoir contenir 5 éléments et ces éléments, ils sont tous du type entier. Alors maintenant il va falloir que je donne, que j'initialise le contenu de mon tableau. Donc le premier élément, il a pour indice 0. Hein. Alors par exemple, je vais dire, voilà, je vais mettre 0. Le deuxième élément, on va dire par exemple, c'est les multiples de 3. Hein. Donc on va dire que c'est 3 fois 1. Voilà, là c'était 3 fois 0. Après, bah, j'ai 5 éléments, donc là, je vais dire pour le deuxième, le troisième, et pour le troisième élément, donc indice 2, indice 3, indice 4, voilà, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, voilà. Donc, j'ai mes 5 éléments, je leur ai donné chacun une valeur, le premier élément il a pour indice 0, le dernier élément il a pour indice 4, c'est-à-dire le nombre d'éléments, moins 1. Donc là, j'ai déclaré mon tableau, j'ai donné des valeurs à tous mes éléments de mon tableau, donc je l'ai initialisé complètement, et là, par exemple, je vais pouvoir afficher euh, certains éléments de ce tableau. Alors, par exemple, j'ai affiché le deuxième élément, donc pour sonder, parce que c'est un entier, je vais mettre un petit retour à la ligne, et donc le deuxième élément, c'est celui qui a pour indice 1, je le colle ici. Voilà. Donc, déjà, on va faire un premier essai. Donc, si tout se passe bien, on devrait avoir le contenu multiple de 1. Donc, 3 qui s'affiche. Je compile. Tout va bien. J'exécute. Et donc, j'ai bien 3 qui s'affiche. Donc, ça correspond à ce que j'attendais. Alors, maintenant, on va, on va se dire, ouais, mais on a qu'une partie de notre tableau qui est affichée. Donc, on va afficher, par exemple, le deuxième élément. Le troisième élément, l'élément d'indice 2, hein, excusez-moi, donc voilà, Donc on peut y aller, on compile, et on exécute, et donc tout va bien, j'ai bien le 3, le 6, donc l'élément d'indice 1 qui est affiché et l'élément d'indice 2 qui est affiché. Alors arrivé à ce stade là, donc comme dans mon problème, euh, bah, je raffiche 3 à chaque fois, c'est-à-dire que finalement euh, je peux m'apercevoir que par exemple mon élément d'indice 2, il est égal à mon élément d'indice 1 plus 3. J'ai le droit de faire ça. Le droit d'afficher ça comme ça et de dire plus 3. C'est-à-dire que un élément de tableau, je peux l'utiliser comme une variable normale avec son indice. Et je peux aussi utiliser sa valeur. Donc là, je fais mon calcul et je vais obtenir normalement le même résultat. On vérifie ça, on compile, on exécute on a bien notre nombre multiple de 2 qui nous donne le 6. Alors après, ce qu'on fait souvent avec les tableaux, c'est qu'on finit par, par un petit peu généraliser et dire, bah voilà, là je le fais avec 5 éléments, mais si je veux le faire avec par exemple 10 éléments, comment je fais Alors là on se dit, bah super, on connaît les boucles, donc on va utiliser une boucle. Alors pour faire notre boucle, il va falloir qu'on aille de 0 à Jusqu'à 9, le nombre d'éléments moins 1. Et il nous faut donc un, un compteur. donc Je vais me donner un compteur. Par exemple, je vais l'appeler CPT pour compteur. Et on va utiliser une boucle fort pour initialiser tous nos éléments. Donc le premier indice, c'est 0. Mon compteur, il faut qu'il soit strictement inférieur à 10. pas qu'il atteigne 10. Et à chaque tour, on va lui rajouter 1. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire dans ce compteur On va initialiser le contenu des éléments. Alors, manière de faire, donc ça va être par exemple de dire, voilà, l'indice le compteur, je le mets là, et qu'est-ce que je fais Trois fois l'indice. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai n'ai plus besoin de toutes ces lignes-là, hein, donc j'ai initialisé mes dix éléments, en partant de l'indice 0 et en allant jusqu'à l'indice, strictement inférieur à 10, c'était à 19. Alors par exemple là je peux regarder euh, euh, je sais pas, on va bah, 1 bah, c'est très bien et puis là par exemple on va regarder le dernier élément, le contenu du dernier élément. Donc, on va compiler notre programme, on va regarder ce que ça donne. Hop Et donc j'ai bien 1 x 3, 3 et 9 x 3, 27. Donc alors, ok, mais si j'ai envie de regarder l'intégralité de mon tableau, bah là, je vais faire une seconde boucle pour parcourir en intégralité mon tableau. Donc, je vais pas m'embêter, je vais reprendre la même boucle, ici. Je vais dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette boucle Il faut que j'affiche chaque élément donc à l'indice CPT. Et là, j'en ai plus besoin. Donc là, dans un premier temps, je vais remplir mon tableau initialiser les éléments du tableau et dans un deuxième temps je vais afficher les éléments de ce tableau. On va compiler ça et on va exécuter. Et là on est super content, tout se passe bien. Alors pour finir un petit bonus. Euh, donc qu'est-ce qui peut nous arriver bah, C'est que maintenant je vous dise maintenant, je vais le ferme mais jusqu'à 12. Alors là il faut faire attention parce que bah, si je change ici, il va falloir que je change ici, puis ici. Si on a un programme qui grandit, ça peut être assez fastidieux. Donc on a une manière de faire ça plus fin simplement. On va utiliser un define. Par exemple, on va dire combien on a d'éléments. On va dire ici qu'on en a 10 ou 12. Voilà, c'est notre cible. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser directement donc, cette constante donc, qui est traitée par le, le préprocesseur. Et voilà. Donc on va dire, voilà, si j'ai 12 éléments, je vais de 0 à strictement inférieur à 12, c'est-à-dire 11, et idem pour l'affichage. Donc là, on va compiler, et on va exécuter pour voir ce que ça donne. Et donc on va bien de 0 jusqu'à 33. Hein. Le dernier élément, il vaut 11, donc 11 fois 3, 33. Alors l'intérêt de cette petite manip, c'est évidemment que si maintenant je veux passer jusqu'à, admettons, les 50 premiers éléments, bah, j'ai pas besoin de m'embêter à savoir où il faut modifier, à quel endroit, etc. Je recompile et je fais fonctionner mon programme. Et donc j'arrive bien avec 49 fois, fois 3, là, voilà, ça fait 147. Et si je remonte, bah, j'ai bien mes 50 éléments qui ont été affichés. Voilà, bah, écoutez, sur ce, euh, bah, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.